est donc, que tu peux, euh, on se rapproche de branchages là, qui sont disposés oui. Euh, oui. Euh, en bas de parcelle, c'est oui. euh, quoi ces branches Elles servent à quoi Et eh donc le, bon, là, là, là, là, là, il y en a un peu plus parce qu'il est en train de se faire du bois de chauffage, de se tailler. Euh, mais de, ce qu'il y a de ce côté, c'est des, des branches de, de taille. Et donc jusqu'à 6 ou 7 ans, quand je vais prendre la machine, bêtement, en hiver, on les brûlait. Quoi. Et maintenant, on les, les broie. Avec, je vais vous le montrer après, l'engin le, oui, là, oui. c'est un, un engin sur le tracteur quoi, avec entraînement hydraulique et des branches. Avec, euh, et on les a utilisés d'une part pour, les, pour le potager oui. et euh, il y a deux ans, pour des implantations de luzerne, on, en a, on a apporté beaucoup de BRF. Oui. Parce que bon, il, il paraît qu'il peut y avoir une petite fin d'azote avec l'effet et les légumineuses n'en souffrent pas. Mais, Bon, il n'y a là, pas, de, pas de secret, dès qu'on descend, les arbres sont un peu plus vigoureux. Ouais. Bon, ici, ça fait planté beaucoup moins dense, vous voyez, c'est du noyer, hein. c'est du, du noyer, donc il y a 12 mètres entre au lieu de 6 ou 7. Ouais. Et sur le, le BRF, est-ce que, est que tu as des idées de, du volume que tu fais chaque année ou... euh, Cette année, on en a très peu fait, euh, on va encore en faire, mais en fait, c'est déjà un peu tard parce que les, les, les branches sont bien séchées. Mais il y a deux ans, on a dû amener euh, je sais pas, mais une trentaine de mètres cubes sur euh, trois hectares qu'on a implanté en Luzerne. Avec les résidus de taille des arbres agroforestiers. Voilà. Et, et d'un peu aussi de, de, de production de, enfin de, de, de, de bois de chauffage. Oui. Mm -hmm. Là, dans ces taillis-là, euh, on coupe pas tout, hein, ce n'est pas des coupes à hein, blanc. On coupe des arbres euh, pour le, parce qu'on chauffe tout au bois, de, les, les deux maisons. Et donc les branches, c'est du boulot, parce qu'en en, en volume, euh, c'est énorme ce qu'il faut, euh, comme volume de branches pour faire un peu de BRF. Quoi. Mais au moins sur le potager, j'ai toujours eu un potager depuis 35 ans, c'est du terre-fort ici, on a l'impression que chaque année il faut recommencer pour avoir un peu de structure. Quoi. Et du, du fumier j'en avais, du compost j'en avais, ça j'ai toujours pu en mettre, mais le BRF c'est très différent quand même. 5 cm de BRF en hiver. L'année d'après, euh, ça se travaille beaucoup mieux. Ouais. Là, je parle d'un potager. Je, oui. les parcelles, on sait, on a très peu de recul. On s'est dit, puisqu'on en a, euh, on va les porter sur les, sur les parcelles euh, à planter en lusernes. Et là, vous avez un retour sur ce BRF que vous avez mis en... On ne sait pas, parce que toute la parcelle, on l'a mis. <rire> Récemment Il y a 13 ans. Ouais. Donc, euh, euh, tu n'as pas pu comparer tu Non, non comparer. on n'a pas fait un essai. Et on n'a jamais été en condition d'essai ici. On me demande souvent, oui, euh, vous avez mesuré ceci ou cela je veux juste vous montrer oui. là l'écorce on parlait un moment écorce